la justice leur a donné raison leurs agresseurs restent en prison un soulagement pour Olivier et Wilfried dont les séquelles sont encore à déterminer tant les coups reçus ont été violents aujourd'hui je dois dire que nous sommes satisfaits euh, parce que le tribunal a décidé de dire non aux violences gratuites et dit non aux actes lâches d'attaquer des gens dans la rue, la nuit, de dos. Et trois, elle condamne officiellement la haine de l'autre pour ce qu'il est, parce qu'il est homo ou autre chose. En condamnant les deux principaux prévenus à 18 et 15 mois de prison ferme, la cour a effectivement reconnu la circonstance aggravante de l'agression en raison de l'orientation sexuelle. Le 7 avril 2013, le visage tuméfié de Wilfried, publié en plein débat sur le mariage homosexuel, avait marqué l'opinion publique. Le couple avait été insulté et roué de coups dans le quartier des Buts de Chaumont. Les auteurs, des jeunes, âgés de 17 à 19 ans, avaient reconnu les faits. Il a présenté des excuses que, qui sont parfaitement sincères. et euh, Il a pris la mesure totale de la gravité de, de ce qui s'est passé. Alcool, effet de groupe, Toujours est-il que selon l'association SOS Homophobie, qui s'est constituée partie civile, les agressions homophobes ont augmenté de 80% en 2013. On l'explique évidemment par une, par une euh, libération de la parole homophobe, par une, une homophobie décomplexée, mais évidemment euh, les victimes aussi osent plus parler, osent plus témoigner, osent plus nous contacter. C'est un message qui est très fort à l'égard justement de ceux qui seraient tentés d'agresser quelqu'un à cause de l'homosexualité. Un tiers des agressions recensées ont lieu en Ile-de-France.